et bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce numéro du 26 juillet 2020, le dimanche à l'écoute. Mmh. Aujourd'hui, Matthieu soumet à notre méditation trois paraboles sur le royaume des cieux. D'abord, le trésor et la perle de de valeur. Après, la parabole du filet. Dans la parabole du trésor et la perle, la différence hein, est que le premier a trouvé ce qu'il ne cherchait pas, alors que l'autre finit par découvrir mieux qu'il n'osait espérer. Dans le premier cas, il est juste qu'après sa découverte, le trésor lui soit caché pour un temps. Alors, il devra chercher et travailler jusqu'à ce qu'on jusqu qu le lui donne pour de bon. Dans le deuxième cas, il n'y a de royaume que pour celui qui est capable de vendre tout ce qu'il a. On ne se sacrifie pas pour quelque chose, mais pour quelqu'un. Et la vraie joie ne vient jamais de quelque chose, mais de quelqu'un. Le royaume, c'est Dieu avec nous. L'annonce du royaume a beaucoup d'importance pour la prédication de Jésus. Jésus parle du royaume des cieux comme d'un trésor caché sous terre. Et dont la découverte, est cause d'une telle joie que cela nous incite à acheter le terrain où il se trouve afin de profiter de lui pour toujours. Mais en même temps, pour trouver ce royaume, nous devons le chercher assidûment, même au point de vendre tout ce que nous possédons. L'appel que se procure celui qui a tout donné et accepte de tout perdre. Le royaume est la paix, amour, justice et liberté. L'atteindre est à la fois un don de Dieu et une responsabilité humaine. Salomon demande à Dieu le véritable trésor. Lecture du premier livre des rois À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Salomon répondit, « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, oh, je suis un tout jeune homme. » Incapable de se diriger. Et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux. Si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif. Pour qu'il sache gouverner ton peuple. Et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple. Qui est si important. Cette demande de Salomon plutôt Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux, je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur Lecture. Il nous a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance ils connaissaient, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il en a fait des justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a donné sa gloire. Amen. Du Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il pour la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise, Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Avez-vous compris tout cela ?» Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Nous continuons aujourd'hui avec la série de paraboles de Jésus qui enseigne sur le royaume des cieux. Cette fois-ci, il compare le royaume des cieux à un trésor caché qui est à chercher. Un trésor? Oui, un trésor. Des enfants aiment jouer à la chasse au trésor. Ils se mettent à chercher pour trouver où est caché ce trésor. Qui arrivera à découvrir ce trésor en premier? Suspense! J'ai aussi déjà entendu une maman ou un papa appeler son enfant mon trésor. Ce petit mot très affectueux rappelle à cet enfant combien il a du prix aux yeux de ses parents, combien il est aimé. Un trésor, c'est quelque chose qui a un prix inestimable, quelque chose de désirable, quelque chose qui fait rêver. Alors, comme chrétien, c'est quoi notre trésor? La réponse, elle est toute simple. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui, par Jésus, a un visage. Si cette parole de Dieu est notre trésor, alors allons donc à sa recherche. Jésus lui-même le dit dans l'évangile. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache à nouveau. Dans sa joie... Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Quelle intelligence pour cet homme! Dans notre vie, il nous arrive de faire de grands sacrifices pour des choses que nous trouvons importantes et qui nous tiennent à cœur. Accepter de grands sacrifices pour une meilleure récompense. Dans les compétitions sportives, les joueurs font beaucoup d'efforts avant d'avoir enfin le trophée. Ceux qui préparent les concours font de grands sacrifices. Ils travaillent beaucoup, très dur, mais ils savent que leur effort finira par payer. N'est-ce pas l'attitude de celui qui a trouvé ce trésor caché? Dans sa joie, il va faire ce grand sacrifice de vendre tout ce qu'il a pour avoir et le champ et le trésor. Là, il gagne tout. En comparant le royaume des cieux à un trésor, Jésus veut nous dire que le royaume des cieux est une réalité tellement précieuse, ça vaut la peine de tout sacrifier pour le découvrir et en vivre. C'est vrai, aucun sacrifice n'est facile. Mais Jésus veut nous montrer que si nous ne voulons pas faire de sacrifice, nous ne pouvons pas non plus espérer quelque chose de grand. Voyons la deuxième parabole du jour. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète la perle. Il n'y a pas trop grande différence entre la première parabole et cette deuxième parabole. Sauf que, dans la première le paysan est tombé sur le trésor par hasard. Mais ici, le négociant recherche des perles. Il cherche, il trouve. Et nous, qu'est-ce que nous recherchons? La troisième parabole dans l'évangile du jour, c'est ce filet jeté en mer qui ramasse toutes sortes de poissons. Le royaume de Dieu que nous commençons à vivre sur cette terre n'est pas un rassemblement des hommes et des femmes parfaits, mais des perfectibles qui bénéficient de la patience de Dieu. Cette patience ne nous donne pas la carte blanche pour rester dans la passivité, mais elle nous invite à nous mettre à la recherche du trésor que Dieu nous offre. Dans la première lecture du jour, Salomon qui est appelé à gouverner le peuple d'Israël, à rechercher et demander une perle sous forme d'une prière. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Quelle prière surprenante extraordinaire Quand quelqu'un est guidé par l'amour de Dieu, il devient capable de dire en toute confiance, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Le Seigneur nous donne sa parole, un trésor caché, mais qui se laisse trouver. Alors, selon la parole de saint Augustin, je nous invite à chercher Dieu pour le trouver, le trouver pour le chercher encore. Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître des maisons qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. C'est ainsi que s'achève la série de paraboles de Jésus. Accueillir le royaume des cieux, c'est accueillir et contempler Dieu, qui est à la fois une beauté si ancienne et si nouvelle. En Dieu, le vieillissement et la jeunesse se rencontrent comme une racine ancienne avec plein de bougeons. Puissions-nous découvrir et redécouvrir ce trésor caché que Dieu dépose dans le cœur de chacun de nous, un trésor inestimable, mais qui se laisse trouver. Alors, cherchons-le.